Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit ouais. Oui. Et voilà. Si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on rise votre pare-brise sans le remplacer. Alors n'attendez plus. Appelez-nous maintenant au 0800 77 24 24 ou réservez sur carglass.fr.